La crypto-monnaie MMPP a récemment attiré l'attention de la communauté crypto après une augmentation stupéfiante de 7500 fois sa valeur en quelques jours seulement. Cette croissance rapide a positionné PP comme l'un des actifs numériques à la croissance la plus rapide au monde. Cependant, une forte correction de 60% a rapidement suivi, provoquant la panique parmi les investisseurs et alimentant les rumeurs d'une traction de tapis par les développeurs. Malgré ces inquiétudes... Le prix du jeton même s'est redressé rapidement, regagnant 40 de sa valeur. Qu'est-ce que PP Token, PP Coin et le dernier ajout à l'engouement pour les pièces mêmes La mascotte du jeton est inspirée du même PP the Frog et de son créateur, Matt Fury. Le jeton a une offre en circulation de 420 690 milliards 420 billions 93,1 de ces jetons ont déjà été envoyés aux poules de liquidité à l'adresse de brûlure et au contrat renoncé. Cela ne laisse que 6,9% de l'offre dans un portefeuille d'équipes multi à utiliser dans les listes CEX, les bridges et les pools de liquidité. Faut-il investir dans PP Token Bien que les récents mouvements de prix de PP aient suscité un intérêt et une excitation considérables, le jeton reste un investissement hautement spéculatif et potentiellement dangereux. L'un des facteurs contribuant à ce risque est la capacité exclusive du développeur à mettre sur liste noire les portefeuilles à sa discrétion et à manipuler l'approvisionnement du jeton. Ce niveau de contrôle soulève des inquiétudes quant à la centralisation et au potentiel d'exploitation par les responsables du projet. De plus, d'autres soupçons découlent de la distribution de l'offre de PP, car plusieurs portefeuilles détiennent un pourcentage substantiel de jetons qu'ils ont reçus simultanément. Cette concentration de l'offre dans quelques portefeuilles sélectionnés augmente le risque de manipulation du marché et de volatilité des prix, ce qui pourrait entraîner des pertes dramatiques pour les investisseurs détenant le jeton. Comme pour toute crypto-monnaie, en particulier celle de la catégorie des mêmes, les investisseurs potentiels doivent faire preuve de prudence et mener des recherches approfondies avant de s'engager dans une position. L'ascension et la chute rapide de PP mettent en évidence la nature imprévisible des jetons même et le potentiel de fluctuations extrêmes de la valeur. Il est essentiel que les investisseurs tiennent compte des risques et avantages potentiels associés à ces actifs et prennent des décisions éclairées en fonction de leur tolérance au risque et de leurs objectifs d'investissement.